Et eh ben ça s'est super bien passé, j'étais un peu frustré après les qualifs euh, parce que j'étais pas vraiment pas vraiment à l'aise dans ma grimpe, euh, voilà, j'étais pas, pas super bien dans les voies mais bon le résultat était quand même cool. J'ai topé la première voie mais dans le début je trouvais que je grimpais pas super bien, j'avais un peu de marge en résil donc ça l'a fait mais voilà je, je savais que je pouvais grimper mieux donc j'étais quand même content et dans la voie 2 je fais, je fais une petite erreur. On va dire que je trouve bien les mêmes, mais j'étais pas super bien dans ma grimpe. Après, bon, c je vais pas me plaindre du résultat parce qu'il était déjà pas mal, mais j'aurais espéré un peu mieux, quoi. Et la demi, moi, bon, je suis parti. Euh, franchement, j'étais, voilà, j'avais pas de pression, j'avais rien à perdre. Puis, et euh, puis, voilà, il y avait du monde qui, qui poussait derrière et j'étais super content de ma grimpe et j'ai mis un très bon wind, donc c'est vraiment cool. Les qualifs bien, euh, j'ai toujours un peu plus de tension dans la première voie mais je l'ai bien gérée, je me suis quand même bien battue et la deuxième trop bien, j'ai grimpé vraiment comme je savais faire donc je sens que tout ça revient et je suis hyper contente de grimper à mon niveau euh, en tout cas là sur ce début de compétition. Bah là je suis hyper contente, je sens vraiment que c'est de mieux en mieux, euh, c'est la troisième Coupe du Monde de Diff et euh, bah du coup ça y est là je passe en finale enfin, j'étais dans les top 10 euh, sur les deux dernières à souvent un cheveu, donc là je suis contente, ça, ça paye et j'ai bien géré cette demi-finale qui n'était pas facile puisque je savais un petit peu qu'il fallait sortir la voie et du coup je suis hyper contente.